Salut à tous c'est NEM et on est reparti pour une nouvelle vidéo, bienvenue sur l'épisode 4 de Dragon Hug. et si on allait euh, se faire le nether, euh, moi je dis c'est une bonne idée, euh, risqué mais quitte à faire, bah, on y va. Hein. <rire> euh, donc pour se faire le nether, euh, bah, ça va pas être très complexe, hein. on va faire, euh, on va mouler le portail parce que bah, j'ai pas de, j'ai pas assez de diamants pour faire une pioche donc on va le... Donc on va utiliser une technique pour le faire, voilà, parce que j'ai enfin, pas assez de diamants, j'en ai même pas du tout d'ailleurs. <rire> voilà, tac, tac, tac, tac, tac, voilà, on a de la cobble. Ok, et donc, euh, voilà, on va faire ça comme ça. Euh, 3 de blé. Euh, attendez, il y a un problème <rire> je cherche du fer ah voilà ok putain je suis vraiment. Mon... ok donc le fer c'est qu'il me fallait mes jambières voilà et on va prendre du bois pourquoi pas euh, à la limite aller en couper un peu après j'ai voilà bon il y a du boulot là bas on est très bien Hop, c'est très joli dans ce coin là. Hop. Alors... Ouais. Ok. J'avais pas généré cette, la, la map ici, je crois. Bref, nous ce qui nous intéresse, c'est le boulot. Hop. <rire> voilà, tac. On va, se prendre un... on va essayer de se prendre un petit stack. et puis c'est très rapide avec la hache donc. Voilà. On a fait un sixième du travail. Waouh. Ok. <rire> Donc voilà, et dès qu'on a assez de bois pour faire face au nether, euh, ouais, je prends du bois juste pour euh, si on a besoin. Ça fait beaucoup de blocs d'un coup, donc c'est cool. Tac. En vrai on va pas avoir besoin d'un stack. Hein. J'en prends qu'un de mes stacks et ce sera très bien. Je, ce... je finis cet arbre et voilà, ok. Allez, on retourne à la maison et on va descendre mouler le portail, voilà. Pas... Je vais en profiter du coup pour vous apprendre comment on fait. Il n'y a rien de dur, hein, vraiment. C'est juste un peu technique, on va dire. Hop. Voilà. Voilà. Ok, tout va bien <rire> euh, On est bon On va se faire du pain Voilà Et la button flèche, je vais, vais la prendre en cas de, ce, de besoin extrême <rire> Ça m'étonnerait Mais on sait jamais hein, Clairement y a-t-il des sticks Oui. Okay. Voilà. L'eau va pas trop nous servir. Hop. On est bon. Le fer, voilà tout à fait. Hop. Et on peut y aller. Voilà. Donc vu qu'on va mouler le portail, il faut, euh, il faut de l'eau. Ouais, je ne sais pas si vous connaissez euh, la technique, mais du coup, au lieu de miner de l'obsidienne, on va euh, simplement la créer, entre guillemets. Donc, voilà. Grâce à la lave, en bas, on, ça ne va, ça, ça va pas être très compliqué. <rire> Hop. Enfin, après, c'est vraiment une technique que je fais en... très rarement, mais bon. on n'a pas de, de diamant, donc on n'a pas le choix. Hop. Je vais me mettre dans un endroit assez sympa. On va pas se mettre juste à côté de la faille. On va creuser un peu. Voilà. Juste histoire d'avoir un peu de place. Voilà. Hop. Un portail, c'est ce sera ces emplacements-là. Et ouais, c'est trois de haut, donc ce sera comme ça. Ok. Tac, tac, déjà, on va faire. On va prendre de la lave, hop, et on la pose. Et vous voyez, hop, je la transforme en obsidienne. Voilà, c'est tout. Donc, on va faire ça euh, pour bah, tout le contour. Voilà, ici. Et j'ai oublié le flint and steel, hein, évidemment. Parce que oublier quelque chose, c'est toujours ce qu'il faut faire. Donc,. Voilà, <rire> c'est dangereux, mais bon. Ok, faut juste être assez rapide. Voilà. Tac. Euh, je vais casser ça ici pour poser l'eau. Pourquoi j'ai pas. Ok, je sais pas ce qui s'est passé, mais. Ah, je peux pas la mettre là c'est quoi le problème je vais réinitialiser mettre... oh, le bloc je sais pas ce qui se passe hein, et des, des fois euh, on se pose la question hein. <rire> Yes. Hop. et enfin voilà je pense bien je pense qu'on est sur la bonne dimension mais il me faut, ah ouais, on va pouvoir, euh... on, va, on va le trouver, on va se le faire ce flint, si vous inquiétez pas, il va falloir juste un peu de courage. <rire> Allez s'il te plaît, donne moi un flint. Donc voilà, ce qu'il faut, qu faut savoir c'est que, en cassant du gravier, il y a une chance, euh... voilà, hop, d'avoir du flint comme ça. Et avec du fer ça nous donne un briquet. Voilà, hop. Et paf On est prêt <rire> Voilà. Tac. Alors j'organise un peu ça. Ça on s'en fout. Hop, voilà. Je posais juste les choses essentielles. On est bon. Et ben voilà, on est pareil. Donc, il peut se passer n'importe quoi. On va voir ça. <rire> Et c'est parti. Allez, un peu de chance, s'il vous plaît. Et là, il y a... Non. Allez, s'il te plaît. Sois gentil. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ici... Alors, on va laisser le nether, le nether se générer. Dans le nether, ce qu'on va chercher... C'est pas très dur. Nous, c'est juste... Euh... On va juste vouloir... Euh des blaze rods c'est tout ce qu'il nous faut donc pour ça hop. ça ce sera pour la déco <rire> je vais augmenter du coup ma vidéo settings voilà si on va en avoir besoin Allez. on va petit, on va charger le petit nether bon, pendant qu'il charge hop là Qu'est-ce que c'est beau, n'empêche. Moi, je trouve que le nether il est vraiment beau. Oh là là, oh là là là là, oh regardez ce qu'il y a là. On a la Forteresse, voilà, donc c'est trop bien. Alors, est-ce qu'il va avoir un spawner à blaze dedans Franchement, j'espère. <rire> du coup, j'en profite pour prendre un peu de quartz parce que vraiment le quartz c'est trop trop beau. Voilà. Euh, pour information, c'est ce qu'on appelle du coup des pigmen, et euh, faut faire. Oulala! Là là. Où es-tu? Ça, c'est ce qu'on appelle un guest. Un guest? Ouais, un guest. Et il vous envoie une boule, et faut faire... Regardez, Hop, on fait clic droit. Et ça va lui renvoyer dessus. Enfin, pour ça, faut être bon. <rire> on va y arriver. Non, tu veux pas? Oh, super. De toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est la forteresse. Hop, voilà. Hop. Vous voyez, ça la, ça la renvoie. J'aimerais bien le tuer. Mais bon, on va les ignorer. <rire> Nous, ce qu'on cherche, du coup, c'est un spawner à Blaze. Donc, euh, voilà, on va voir. Tac. Hop. On se demande ce que fait du... des saplings ici. Tac. Allez, un peu de chance, s'il vous plaît. Et ben voilà. C'est exactement ce qu'il nous fallait. En plus, il est... Oh là là, qu'est-ce qu'on a de la chance Je vais... Hop. Je vais du coup fermer le spawner en fait ça, ça nous permettra de, de, de pouvoir faire face à, à un nombre de spawners enfin de, de blazes important parce qu'en fait il spawn vraiment très aléatoirement C'est le feu, à la limite c'est cohérent. Mais. Du coup... Et du coup vous voyez, il va avoir pas mal de blaze. Du voilà typiquement. Et donc le fait de, de les enfermer ça déjà en... Oula, on peut se battre du coup avec eux. Hop. Bref, ils sont pas très gentils. Hein. pour moi. <rire> okay. tac On va attendre de se régénérer un peu. Et après, je vais rentrer dedans pour récupérer les, les Blaze Rods. Parce que le problème, c'est que... Ouais. Ah En fait, les Blaze Rods, du coup... Je sais pas si je l'ai expliqué. Mais les Blaze Rods, en fait, elles vont nous servir... Euh... Ouais, j'en ai plus besoin de ça. En fait, elles vont nous servir à créer des... Euh... Des perles de l'end. Oh non, Oh non de là ah, attendez en fait eux si on les tape en fait c'est euh, beaucoup de problèmes qui arrivent parce que tous ses amis vont nous, vont venir à sa rescousse à son aide en fait et c'est d'être tranquille contre les bêtes. Contre Hop, alors. Hop, ba je baisse un peu le son parce que. Ah, c'est pas possible. J'ai que une blaze rod, quoi. C'est très bon. j'en ai 7, on va essayer de s'en prendre euh, pas mal quand même, parce que là je sais plus combien ça nous fait, oui ça nous fait 2 euh, deux, euh, deux poudres de blaze donc c'est cool. Ce qui est c'est qu'on est en point donc on peut se battre. <rire> Allez, faut s'éloigner un peu toujours pour que ça se pose. Mmh. Hop. Mmh. Hop. Tu peux le faire. <rire> oui. Allez, s'il te plaît. caché et je vais aller me battre contre ces deux-là. <rire> Alors il y en a 10. Il y en a beaucoup là qui viennent d'apparaître. Oh mon dieu! Oh là là! C'est pas possible! Soit il y en a pas, soit il y en a trop C'est ouf! Ah. Bon en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça me fait plein de niveaux. Ah! moi je juste vérifier quelque chose ouais ok ça fait 17 minutes qu'on ouais, je me... Je me casse hop sinon là, je me rends ok bon j'en ai 11 déjà ça, franchement c'est bien hein. on va essayer de voir s'il n'y a pas un coffre bien sûr j'ai fait la pire des erreurs vous savez c'est quoi c'est dans les heures de ne pas noter les coordonnées alors je vais mettre juste des torches ouais okay. Tac. Moi je sais je viens de là quoi. Hop. je voulais en profiter pour voir s'il n'y avait pas des coffres de peu... la voilà. là. là. <rire> ok. Donc il y a d'autres d'autres d'autres mobs. Tac, voilà. Mmh. Ah voilà, de la Netherwart. Enfin, je sais pas si je vais en avoir, mais logiquement, c'est en bas des escaliers qu'il y en a. Oh non, il y en a pas! Si, s'il te plaît, allez, sois gentil. Oui, je <rire> suis content. Ok, tac, on va pouvoir en faire pousser à la maison. hop, hop. hop. Du coup, la Nessoward qui sert à faire des potions, hein, si je me trompe pas. Je, je sais plus du tout. Hein. Je crois que c'est ça. Hop Voilà. Moi bon, et ma connaissance du jeu. Hop, voilà. Un petit coffre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en. Y a rien. Bon. Hop, hop, hop, hop. Hop, une selle en diamant, ça c'est cool. Ok. <rire> voilà. Il y en a encore. Bon, bah tu te fais un... Ça nous tue pas, on les prend, là, pas de souci. Hop. Là. à lui la j'en laisse une hop, ouais, Je vais les j'en laisse une pour s'il y a besoin imaginons là je me fais tuer et au moins j'ai pas à refaire -re -re -re tout hop. enfin retrouver une faille c'est ce que je voulais dire hop euh, voilà ici, ici on peut pas hop la musique elle va se calmer là il n'y a rien bon euh, est-ce qu'on a fait le tour j'espère il ouais. n'y a pas grand chose on est bon Bah, je pense qu'on va pouvoir rentrer à la base hein. Ça. Bon voilà, elle est quand même assez grande hein, Comme euh, forteresse C'est super hein. voilà. Ah il y a un wizard squelette Typiquement Je pense que je vais pouvoir le battre Je suis pas sûr Oula. <rire> <rire> C'est quoi la probabilité pour que, la pre pour, le pre pour que le premier Wither Skeleton me donne une tête du Wizard Je crois que la probabilité est très très faible. Alors, vu que je me suis perdu, franchement je sais pas du tout d'où je viens. Euh, ouais. On va repasser par là. Hein. <rire> Perdu. Je perdu, je me perds tout le temps, ça c'est sûr, je passe mon temps à me perdre, euh, ouais, bah ok, <rire> c'est pas possible, <rire> où est le portail s'il vous plaît, j'aurais dû noter les coordonnées, <rire> On suivre ces torches là. Hop. Ouais, ok, ça va, on est dans la bonne direction. Mais attendez, il y a quoi là-bas Bon, c'est pareil, c'est le deuxième pont. Il hein. y avait deux ponts identiques. J'en profite pour récolter des cubes. C'est toujours pratique. Ah. Test, je te déteste, je te déteste, je te déteste. J'y crois pas, mais deux fois d'affilée, ça m'aurait étonné. Ok, je me casse. <rire> J'ai pas le courage pour... Allez, une magma cube, s'il vous plaît. Ouais. Ah, il y en a trop. Et ils m'en ont pas donné. C'est faux, ça. Bon. On va rentrer au portail. Je crois que le portail il était par là-bas. Hein. Ah, voilà, ok, par là. Super. Oh, bon, bah ça, c'est super, parce que vraiment, moi, ouais, il y a mon sens de l'orientation, vraiment. Le nether, c'est le pire pour moi, vraiment. <rire> Hop. Donc, on est bon. Ça, c'est cool, là. Ok, ok. Donc, c'est super. En vrai, je suis content, on a bien avancé, là. Hop. Donc là, je tourne les... J'ai euh, tourné aussi l'épisode 3 euh, donc je, je tourne l'épisode 3 et 4 euh, d'affilée. Je sais pas si je vais aussi tourner l'épisode 5, je crois pas, parce qu'il bah, va falloir quand même que je les monte et que je les upload. Donc euh, bon. <rire> mais euh, voilà Bon après euh, le upload maintenant c'est plus. plus comme avant. Hein. Avant j'étais euh, Donc j'étais à la montagne parce que bah, j'étais pas en étude voilà, maintenant je suis dans une grande ville. Euh, mais du coup avant, vraiment pour upload une vidéo YouTube, ça me prenait une nuit quoi. Et euh. <rire> Vraiment quoi, c'était cool. Donc, euh, voilà. ah, une vidéo de une demi heure, moi ça me prenait euh, 6 heures la nuit pour le cloud pour hein, à peu près. <rire> Donc, voilà. hop. Je prends beaucoup de quartz parce que vraiment le quartz c'est vraiment euh, ce, que je, ce que je préfère. Donc, euh, Alors on fait attention, enfin je, je préfère au niveau déco en fait. Eh ben c'est On reviendra s'il y a besoin de Glowstone, hein, mais là, euh, un peu la flemme. Hein. Ok. Eh ben vrai. La Glowstone c'est ça hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est euh, la... Enfin Glowstone quoi, pierre lumineuse. Donc euh, voilà, <rire> c'est la pierre lumineuse, logique. <rire> Hop, alors, tac, et voilà on rentre avec une, une wither, que les n'empêche c'est fou, hein. et, voilà. et le fait d'avoir mis tout à l'heure, enfin euh, dans l'épisode dans précédent, pardon les escaliers, ça fait qu'on monte beaucoup plus vite, <rire> clairement il n'y a pas photo, regardez, oui. hop, voilà, bon ça tremble un peu, <rire> mais ça va, <rire> dans les faits, c'est ok. Alors, je vais mettre la tête de Wizard quand même en, en signe de trophée. Parce que franchement, c'est un trophée. <rire> hop, on a de l'or. Hop, hop, hop, hop, On va se faire un deuxième coffre. Je voulais pas en, en fait, je voulais pas en faire un juste pour faire un coffre. Donc, euh, Parce que vous savez, après, on se fait une grosse salle des coffres et tout. Mais euh, ça sert à rien, tant qu'on qu a rien pour, pour ranger les choses. Ça sert pas. Hein. Hop, voilà, tac, tac, tac On va aller euh On va aller planter ça Je sais pas où est-ce que je pourrais planter euh À la limite, on va faire ça comme ça Hop, je vais regarder combien de temps il nous reste Et il nous reste plus grand chose hein. Plus grand, plus grand, plus grand Plus grand, voilà J'en perds mes mots bref enfin, Il reste plus, plus beaucoup de temps On va par contre euh Hop j'arrive plus à réfléchir oui voilà hop on va prendre il me, f... il me fallait une pelle en fait c'est tout <rire> donc, tac tac tac tac voilà et donc voilà je me suis dit que en, au, au, en bas de la montagne ça aurait pu être bien ou alors ah. pourquoi pas euh, faire ça comme ça oui Hop. Faire une sorte de chemin dans la montagne du coup, qui fait en même temps plantation en fait. Je trouve que ça ferait très joli. Et ensuite, on fera sûrement un portail en haut. <rire> C'est ça, ça peut être... Enfin, je trouve que ça fait vraiment beau. Donc, on va voir. Hop, hop. Oulala, là là, qui sait qu'il y a des problèmes, quoi Oulala. là, là. là, là. <rire> J'ai pas grand-chose. Contre toi. Ok. Allez, on va se battre. Tu si veux qu'on se batte, pas de soucis, gros. Tu vais te défoncer. Ah, T'es mort. <rire> si t'as pas remarqué, je t'ai tué. Voilà, hop. Mais putain Mais gros. Voilà. <rire> Merci de spam clic de la 1.7.10. Voilà. Tac. Hop, hop, hop. Pourquoi pas euh... ici, on reste trop loin. Et ici, là. hop, voilà. Tac, ça nous fait une petite traînée. Et du coup, bien sûr, hein, j'ai confondu euh, le sable des âmes et, euh, et la nether. Euh, mais c'est pas grave. <rire> on va aller. Regardez, je, je sais faire ça. Voilà. Parce que je ne l'ai pas récupéré. Ok. <rire> je vais... Euh... Je vais récupérer du coup... Hop. On va récupérer comment s'appelle Voilà. Le sable des âmes. Sous le sable. Et... Tac. Et voilà. Et après, on, on pourra terminer l'épisode là-dessus. Tac. On fera un plus beau truc. Mais je trouve déjà que ça donne un petit, un, un petit charme. Hop, voilà. Je suppose que le chemin va venir vers là. Et ici, on va se faire un, un beau portail, je pense. Voilà. Allez, je, je vais mettre le champ ici. Hop. Tac. J'aime trop les musiques de Minecraft, hein, clairement. On comptez pas sur moi pour euh, faire, la, faire le reste à la main. <rire> on va utiliser la table de craft. On va se faire une pioche en bon, cobble. Voilà, c'est très bien. Hop. De toute façon, c'est que de la pierre, donc ça va aller. Tac. Voilà, et dès qu'on aura, qu aura terminé ce champ, on va pouvoir euh, conclure l'épisode. Voilà. voilà. Tac, on est bon. Voilà, Plus que 9, donc 1, 2, 3, 4, 5... Hop, et voilà, 4. 1, 2, 3, et 4. Ok, voilà, on plante, et ce sera bien. Et je crois qu'il n'y a pas besoin de lumière pour ça. Pour un champ de nether Je ne suis pas sûr du tout, hein, par contre. Hop, tac, tac, tac, on est bon. Euh, ok, je vais mettre juste un peu de lumière. Je suis vraiment pas sûr, hein, mais bon. Ça nous juge pas de le faire. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Bon, du coup, ici on se fera un beau portail, je pense. On fera un peu de construction. Ok. Bah. Pardon, mais je suis juste étonné de ce. <rire> ok. <rire> Moi je propose ici, on dirait que c'est notre jacuzzi. Allez. ouais c'est décidé c'est notre jacuzzi je fais pas des sources d'eau infinies c'est volontaire normalement ça en fera pas voilà l'idée c'est que ça reste un peu avec du courant voilà ok on a un jacuzzi <rire> ok et eh ben c'est cool on va pouvoir terminer cet épisode là dessus euh, voilà on a on a terminé on a fait pas mal de choses hein, sur cet épisode on est allé dans le nether. Euh, maintenant on va falloir qu'on trouve euh, des Undermans. Donc on, il va falloir qu'on se batte la nuit euh, contre, euh, <rire> contre beaucoup de mobs. Donc bon, ça à la rigueur, je pense qu'on va bien rigoler tout simplement. Hop, voilà, pauvre mouton. Bref, euh, voilà, du coup je vous souhaite une très bonne fin de journée. C'était Nem, et puis bah voilà, au plaisir, n'oubliez hein. pas de laisser un, un petit like euh, voilà pour le travail que je fais. Et, et puis voilà, tout simplement, je vous souhaite une bonne soirée, et puis euh, voilà, à la prochaine. C'était Nem, ciao ciao